nous te glorifions, Papa, nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets, Papa, pour que nous puissions encore témoigner de ta gloire, de ta splendeur, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous te disons merci, à toi la louange, Papa, que tu puisses prendre nos faiblesses, Seigneur, et que dans nos faiblesses nous soyons forts par ton esprit, Seigneur, nous te louons, nous te disons merci, Adonai, que ton nom soit glorifié, Papa, au nom de Yeshua, Amen. Donc bonjour à tous frères et sœurs, Donc voilà, nous tenions à prendre ce temps et euh, faire ce, cette vidéo pour pouvoir vous témoigner aussi de ce que le Seigneur a fait lors de la mission de, qui s'est déroulée du 26 au 1er au 1er mai. Donc du 26 avril au 1er mai en Guadeloupe. Voilà, et nous tenons euh, premièrement à dire merci au Seigneur d'avoir conduit euh, ce moment. Et euh, de remercier aussi nos frères et sœurs qui ont contribué à, à, à, voilà, à cette mission, dans la prière, dans, dans les dons voilà, financiers. Nous bénissons le Seigneur pour tous vos dons et pour vos prières. Parce que, voilà, je, en tout cas, je peux témoigner vraiment de, de ce que le Seigneur a fait. Et je pense que les, soeurs, les frères et sœurs de, de la Guadeloupe aussi. Et euh, nous avons vraiment été couverts par, par vos prières. Nous vous disons, nous vous remercions dans le nom de Yeshua, dans la dans le nom de Jésus. Donc voilà, je voudrais commencer ce temps de, de témoignage par un, par un cantique pour élever le nom du Seigneur. Donc voilà, merci Seigneur, Papa, pour ta grâce. seul espoir de ma vie, en toi je veux demeurer à jamais, et même si tu trouves le monde endormi, je désire que ma lampe reste allumée, j'ai fait le choix de te suivre seul, de peur de me retrouver mal accompagné, jusqu'à ton retour je serai en deuil, enfin mes larmes je serai de deuil Le péché de ma vie, Papa, sois glorifié. Tu as fait de moi ton temple aujourd'hui. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint. Mes larmes et vont te couler, enfin mes larmes et sœurs vont te couler, enfin mes larmes et soeurs vont couler. Alléluia. Donc vraiment nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps de mission en Guadeloupe, nous lui disons un grand merci vraiment parce que nous sommes spectateurs devant ce qu'il fait, en fait. Nous nous rendons compte que nous n'avons rien mérité et que tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, ce n'est que grâce. Et franchement, nous nous humilions devant sa face, quoi. Nous ne pouvons que nous humilier devant sa face. lui dire merci et voilà, donc, euh, si je devais parler de la mission, par quoi j'aurais commencé Je vais commencer par le début. Alors, euh, par la grâce du Seigneur. Quand nous sommes. Euh, ben, depuis le départ, on a vu comment vraiment le Seigneur était, euh, nous a accompagnés. Depuis qu'il nous a mis la pensée euh, voilà, de, de, de faire une mission. Voilà, et. Euh, tout a été, il a ouvert les portes, vraiment, que ce soit au niveau du travail, pour que, voilà, pour que je puisse avoir les vacances, tout ça. Enfin, les jours, pour pouvoir y aller. Donc, voilà, et c'est vrai que vous avez pu voir euh, certaines vidéos, où on a pu montrer euh, certaines choses qui se sont déroulées là-bas, et euh, afin que le peuple du Seigneur soit encouragé. Donc, vraiment, le but du, des vidéos, vraiment, c'est vraiment de... De montrer euh, aux enfants du Seigneur et bien sûr pour les nations aussi, mais aussi aux enfants du Seigneur vraiment le, le contexte des choses. C'est vrai que nous, aurons, nous aurions pu ne pas filmer, mais c'est vrai que voilà, c'est une façon aussi de rendre des comptes. C'est une façon aussi de nous éveiller, nous, le peuple du Seigneur, nous montrer qu'il y a un travail au dehors et aussi, ben, aussi nous faisons des vidéos aussi pour que ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus, qu'ils puissent voir que, son œuvre, en fait, qu'ils puissent voir l'œuvre, en fait, de l'évangélisation, de l'évangile, et qu'ils soient, eux aussi, touchés, voilà, par le Seigneur. Donc voilà, et par la grâce du Seigneur, on se laisse conduire aussi, par rapport à ces choses-là. Donc, euh, par où commencer? Alors, euh, donc voilà, le Seigneur a permis que je puisse partir en mission. Voilà, donc... Euh, recommandé par, par la vision, VDN, et surtout par le Seigneur. Et euh, dans l'avion, effectivement, j'ai pu, euh, pu euh, prêcher la parole. voilà C'est ça aussi, c'est vrai que beaucoup pensent en fait, qu'il qu y a un lieu précis où on devrait évangéliser, tout ça. Mais c'est vrai que le Seigneur veut sauver. Et, et euh, comme je l'ai raconté dans le témoignage, en fait, il n'y a pas d'endroit pour sauver les, les hommes voilà, il n'y a pas d'endroit pour sauver les hommes, la terre, l'univers appartient au Seigneur, et euh, c'est vrai que beaucoup peuvent utiliser le mot sagesse, que oui, il faut avoir de la sagesse, bien sûr, il faut avoir de la sagesse, Mais la Bible nous dit aussi que la sagesse crie, donc il faut être équilibré, et surtout, il faut savoir entendre la voix du Seigneur, comprendre ce que le Seigneur veut, à un moment précis, pour qu'il puisse sauver, et délivrer aussi. Et euh, comme nous avons pu parler de ça aussi pendant la mission, le Seigneur en fait nous faisait comprendre que des fois on rate beaucoup d'occasions, on rate beaucoup d'occasions afin que les âmes soient sauvées. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains dotés d'une intelligence, donc on veut parfois euh, se contrôler, on veut essayer de, en fait, de, de, de contrôler l'esprit du Seigneur en nous. Et ça aussi c'est un danger parce que derrière il y, y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Et, et je vous assure que par rapport à ça, je le vois même dans ma vie, donc je suis le premier à en témoigner, que nous avons beaucoup de manquements par rapport à ces choses-là, par rapport à ce que le Seigneur veut que nous fassions. Parce que même le Seigneur, Yeshua, Jésus disait qu'il n'a pas d'endroit où poser sa tête. Vous voyez? Et à plusieurs reprises, le Seigneur s'est retrouvé dans des synagogues pour prêcher. Et. Hum, et beaucoup auraient pu dire, mais le Seigneur manque de sagesse. Pourquoi il a fait ça dans une synagogue Bien sûr, on aurait pu le taper. que Son message dérange. Pourquoi il a fait ça dans une synagogue Pourquoi il a fait ça à tel lieu Mais on voit que l'Évangile, il n'y a pas de lieu pour sauver les hommes. Et en effet, nous sommes des êtres humains qui avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur n'est pas l'Esprit de ce monde. C'est-à-dire que des fois, le Seigneur peut nous demander de poser des actes et qui ne conviennent pas eh bien, à la police, qui ne conviennent pas eh bien, euh, à la loi, vous voyez, donc, euh, et, et, euh, et bien que le Seigneur demande de nous soumettre aux autorités, mais nous sommes aussi des enfants du Seigneur, et euh, donc voilà, et, et ça ne nous empêche pas de manifester le caractère du Seigneur, quand bien sûr les autorités viennent pour nous arrêter, mais toutes ces choses sont aussi notées dans la Bible, afin que nous ne soyons pas non plus des chrétiens refroidis, des chrétiens religieux, parce qu'à n'importe quel moment, le Seigneur peut nous demander de poser des actes, de prier pour un malade, d'évangéliser. Je vous assure, et cela, il faut le vivre pour comprendre ces choses-là. Parce que beaucoup, peut-être, peuvent penser que c'est une mode, beaucoup peuvent, peuvent penser que, que, que c'est une, comment vous dire, beaucoup peuvent penser que, voilà, on le fait, je ne sais pas, pour le plaisir, mais je vous assure que... Il en est tout autre chose, frères et sœurs. C'est un fardeau que le Seigneur met avant tout sur nos épaules, dans nos cœurs. Et je vous assure que des fois, humainement, on aurait aimé fuir, mais je pense que personne ne veut attrister le Seigneur, je vous assure. Au fond de nous, on ne veut pas attrister le Seigneur. Vous voyez Et vaut mieux, Paul disait hein, que vaut mieux faire la volonté d'Elohim que que la volonté des hommes en vrai. Je paraphrase. Mais voilà, si on devrait être esclave encore des hommes, on ne pourrait pas faire la volonté de, de, du Seigneur. Et c'est déjà un combat pour nous de le faire, parce que le Seigneur nous demande certaines fois de poser des actes. Et euh, c'est déjà un combat. Et euh, quand on voit que dans le milieu de la chrétienté, ben, des fois nous pouvons être combattus, voilà, parce que des personnes ne comprennent pas et ça vient semer le trouble, on se dit, waouh, Seigneur. Premièrement, que ton nom soit béni, parce que c'est toi qui fais les choses, qui convainc les cœurs. Mais nous, on te compte que les choses que nous vivons, ça, ça a été vécu avant nous, dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. Si le Seigneur lui-même, on l'a lui, on fouetté à cause de, de, du message de l'Évangile, qui n'était pas reçu. Si on l'a donné, mes amis, <rire> on l'a battu de, de verge, on l'a... Ramené jusqu'à la croix, on voit que ce message de l'évangile n'est pas un message qui plaît aux humains. Et beaucoup vont chercher des prétextes, beaucoup, beaucoup de chrétiens, chrétiens de nom, vont chercher des prétextes pour dire non, il a mal agi. Et ce, ce, le, le, les dommages collatéraux qui, ont derrière, qui sont derrière, c'est que beaucoup de chrétiens sont refroidis et n'arrivent pas à faire l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. Je me permets de faire cette parenthèse avant de commencer les témoignages, parce que je, je pense que c'est nécessaire. Et j'aurais aimé aussi passer un message à nos frères et sœurs, à nos, à nos, à nos amoureux de, du Seigneur Yeshua. Que personne ne te décourage par rapport à ce que le Seigneur te demande. Que personne ne te décourage. Parce que nous avons beaucoup à apprendre avec le Seigneur. Et le Seigneur veut nous emmener dans un chemin étroit. Et ça concerne ta vie personnelle, ça concerne ton intimité avec le Seigneur. « Personne n'est dans ton cœur quand le Seigneur te demande de faire les choses. Personne ne sait le fardeau qui y sur tes épaules. » Et, euh, frères et sœurs, c'est vraiment une vie de sacrifice. Et euh, on ne peut arriver qu'à faire ces choses qu'avec le Seigneur. Voilà pourquoi, même quand nous entendons des messages hein, qui sont contraires à ce que nous vivons la plupart de, du temps, en fait, on ne fait que demander au Seigneur de, de nous garder et de nous aider à continuer à persévérer. Vous voyez, chacun en effet verra, et, euh, et voilà, avec le Seigneur, ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Nous sommes d'une génération où beaucoup commentent, beaucoup, ben voilà, nous avons une liberté dans, dans, la, dans, la, dans les paroles, dans nos mots, et beaucoup commentent les choses, vous voyez, depuis leur canapé, devant leur fauteuil, commentent les... les, les voilà, euh, ce qui peut être fait, l'œuvre du Seigneur, tout ça, mais très peu d'ouvriers, mes amis. La Bible dit, très peu d'ouvriers. Et on s'est rendu compte, dans cette génération, il y a beaucoup de commentateurs. Beaucoup de personnes qui se permettent, mes amis, de, <rire> de poser des, des, des commentaires. Ouais, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça. Mais mes amis, entre-temps, des âmes sont touchées. Des gens donnent leur vie au Seigneur, mes amis. Et, et des chrétiens se retrouvent à commenter d'autres chrétiens à être en guéguerre avec d'autres chrétiens, frères et sœurs, alors qu'il y a une œuvre que le Seigneur veut faire, alors qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Et je crois que chacun doit s'examiner devant le Seigneur, chacun doit revenir à l'Évangile. Voilà pour que l'œuvre du Seigneur se fasse, je vous assure. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Donc euh, effectivement, ben, on a vu voir le Seigneur à l'œuvre depuis que je suis parti euh, de Paris, eh ben, la mission, bien sûr, a commencé. Elle avait déjà commencé avant, dans ma vie de tous les jours, dans la vie des frères et sœurs eh, qui ben, ont pris de tous les jours. Il ben, y a des choses qui se passent. Le Seigneur agit. Donc, quand il nous envoie en, en mission dans un, autre, euh, dans un autre pays ou dans, dans une île, eh ben, la mission ne fait que continuer, frères et sœurs. Voilà. Et, euh, parce qu'un chrétien est, est tout le temps en mission par la grâce du Seigneur. Donc euh, effectivement dans l'avion euh, vous avez pu voir une vidéo où le Seigneur m'a permis d'évangéliser dans l'avion et euh, ce qui va se passer c'est que ce qui va se passer effectivement c'est qu'une dame comme vous avez pu voir a pu euh, manifester son mécontentement <rire> et euh, donc voilà et par la grâce du Seigneur euh, ça s'est bien passé. Pourquoi Parce que quand je suis descendu de l'aéroport, cette dame avait euh, son masque. Donc, elle m'a pas recon... Enfin, moi, je ne l'ai pas reconnu. Et en sortant de l'aéroport, elle était assise avec euh, un monsieur. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai regardé. Je lui ai dit Jésus vous aime, madame. Et quand elle a vu que je, je lui disais Jésus vous aime, elle a baissé son masque afin que je puisse la reconnaître. Parce que c'était elle qui s'était opposée à moi, en fait, dans l'avion. Vous voyez Et euh, lors, lors, lors de la prédication de l'évangile dans l'avion. Et euh, quand je l'ai reconnu, j'ai dit, ah madame, c'est vous, d'accord. Et elle m'a fait comprendre, mais tu ne m'as pas reconnu. Pourquoi tu, encore une fois, en gros, là tu me dis encore, Jésus vous aime, en gros, euh, voilà. Est-ce que je me moquais d'elle J'ai dit, eh, non, en fait, pas du tout. Et du coup, on a commencé à parler. On a échangé à l'extérieur, voilà, de l'aéroport. Et euh, elle me disait, oui, mais monsieur, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu où, euh, où il fallait parler du Seigneur. Tout ça, je en fait, elle me faisait comprendre qu'elle n'avait rien contre moi au final, mais qu'elle trouvait juste que ce n'était pas le lieu, tout ça, vous voyez. Et je lui ai dit, madame, vous savez, il n'y a pas de lieu pour sauver quelqu'un. Et je lui ai pris un exemple, je lui ai dit, vous voyez, là, nous sommes à l'aéroport de la Guadeloupe. Imaginez-vous que, que, que quelqu'un tombe, vous voyez, et, et qu'il faut l'opérer, en fait, sur place pour qu'elle soit sauvée. Donc, ce n'est pas le lieu pour l'opérer, bien sûr, mais euh, le médecin et les urgentistes peuvent, peuvent en fait, euh, c'est-à-dire opérer, en fait, trouver qu'il faut opérer cette personne tout de suite pour qu'elle soit sauvée. Vous voyez, pourtant, nous ne sommes pas dans un hôpital, donc nous sommes dans un aéroport, mais si il y a besoin d'opérer la personne pour qu'elle puisse survivre, de suite, eh bien, les urgentistes le feront. Et, euh, et je crois qu'elle a, elle a acquiescé ce que j'ai dit. J'ai dit, donc vous voyez madame, il n'y a pas de lieu où on peut sauver un être humain. Et je, je, ai, je, ai, je lui ai parlé du principe au fait de l'évangile. Donc voilà, le Seigneur nous permet d'annoncer la parole afin que les gens soient sauvés. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous voyez, nous sommes dans les airs. Si le Seigneur pousse un de ses enfants à parler, il sait pourquoi. Il sait à quel moment il peut attirer l'attention des gens. Et dans, dans, les, dans les avions, effectivement, les gens sont très attentifs parce que, mes amis, nous sommes suspendus à plusieurs euh, milliers de kilomètres de la terre ferme. Donc les gens sont attentifs et je vous assure que ce n'est pas la première fois que nous avons eu à prêcher dans les avions, par la grâce du Seigneur. je vous assure que les gens, des fois, là nous remercient de parler de ces choses parce que ça les interpelle sur leur vie, je vous assure. Et effectivement, on ne montre pas tout, C'est pas tout, toutes les fois où on a prêché dans l'avion qu'on montre, voilà, non. Et, mais là, certainement, ben, le Seigneur a permis cela pour éveiller ses enfants, parce que son esprit n'est pas un esprit non plus de timidité, bien que nous battons, nous, nous battons avec la chair, et son esprit n'est pas un esprit aussi euh, de ce monde. Donc le Seigneur fait comme il veut, frères et sœurs comme il veut, voilà, et euh, on voit les fruits, on voit des gens touchés, on voit des gens qui sont interpellés, je vous dis, même en descendant de, de l'avion, euh, près du ramassage des bagages, j'ai encore parlé pour des gens, et des gens me disaient, oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, donc les gens sont interpellés par le Seigneur, vous voyez, et euh, donc voilà, donc j'ai pu parler avec la dame, et après, ben écoutez, la dame a compris, elle a compris ce que j'ai dit, celle qui s'était opposée, au final, ben, elle a compris, elle a dit, bon, moi, c'est vrai que je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais au final, bon, effectivement, qui peut empêcher au Créateur de parler à l'endroit où il veut, frères et sœurs? Qui peut lui empêcher? Même en prison, les gens parlent du Seigneur, mes amis. Je vous dis, il n'y a pas de lieu. Et que ce soit le Président, que ce soit toutes ces choses, en fait, le Seigneur peut nous permettre d'arriver un jour, ben, voilà, à côté d'un président, à côté d'un général, pour lui annoncer l'évangile. Et d'ailleurs, je vais témoigner de quelque chose après. Donc ça, c'était l'avion. Donc c'était pour rassurer aussi nos frères et sœurs. Le Seigneur a un témoignage à laisser. Et il a permis que je, je reparle à cette dame et qu'on puisse tomber d'accord sur le fait que le Seigneur peut parler là où il veut. Et il veut sauver l'être humain. Et il n'y a pas d'endroit pour sauver. Voilà si je peux le dire ainsi. Nous sommes tombés d'accord entre guillemets. <rire> donc voilà et ben depuis notre arri depuis arrivé sur le sol, donc y a les frères et sœurs de la Guadeloupe qui sont venus euh, ben, me chercher et ben, le Seigneur a permis que voilà à l'aéroport même on puisse aussi annoncer l'évangile et euh, annoncer l'évangile, annoncer sa parole. Et euh, donc voilà, euh, suite à cela, ben, on s'attendait au Seigneur euh, le jour même, nous sommes allés aussi à, aux abîmes. On a pu partager la parole là-bas et on a vu le Seigneur vraiment toucher le cœur, parler au cœur surtout de, des grandes personnes qui étaient assises sur cette place. Donc, il y avait des personnes âgées. C'est vrai que ce sont des personnes que nous pouvons oublier le plus souvent. Et, euh, mais le Seigneur ne les a pas oubliées. On a vu comment le Seigneur voulait parler à la vieille, à la si je peux dire, à la vieillesse, à notre vieillesse. Et... Euh, et parler au cœur de ces personnes. Et euh, donc voilà, euh, arrivé là-bas, le Seigneur s'est glorifié. Il y a eu quatre baptêmes. Voilà, il y a eu même des personnes qu'on n'avait pas pu, euh, avec qui on avait eu contact avant de venir. Et euh, il y avait des personnes qui devaient se baptiser, deux personnes. C'est vrai qu'on n'a pas pu. Parce que vous savez, la mission, ça nous, ça nous prend du temps. Donc des fois, on peut oublier euh, les choses. Donc euh, vraiment, on a demandé à ces personnes par la suite... On a pu appeler, on leur a demandé vraiment de nous excuser parce qu'on devait leur donner euh, les coordonnées pour qu'ils puissent venir prendre leur, leur baptême. Donc voilà, mais on croit qu'il y a une continuité derrière et, et pour pourront prendre leur baptême avec les frères et sœurs qui sont sur place. Donc voilà, nous tenons aussi à remercier les frères et sœurs qui sont sur place pour, euh, pour, comment, ben, pour le zèle qu'ils ont, vraiment pour le Seigneur à à faire les choses du Seigneur, être disponible, leur disponibilité vraiment, on bénit le Seigneur malgré leur vie, malgré le fait, fait que certes, certains travaillaient, ils ont pu se rendre libres, et euh, c'est vraiment quelque chose de, de merveilleux, parce qu'on voit qu'on peut compter aussi sur nos frères et sœurs. Et donc euh, donc voilà, donc euh, au long de la mission, nous avons pu aller euh, évangéliser euh, la ville de Pointe-à-Pitre, voilà, et euh, nous avons rencontré un jeune homme, et euh, deux jeunes hommes, des personnes qui étaient touchées en, en, en entendant l'évangile, qui en fait qu'il la crainte, hein, en entendant l'évangile, même avec des partages simples. Voilà, et ce jeune homme qui va donner sa vie au Seigneur, c'était magnifique, comme vous avez pu voir sur les vidéos, on est allé le baptiser au gosier. Après cela, nous sommes partis avec ce jeune homme pour le ramener chez lui et sur la route, mais toutes les zones de carénage, tout ça, on est passé par là et on annonçait la parole aux personnes qui étaient près, de la, près des rues, des jeunes notamment, des jeunes et dans des quartiers difficiles. Voilà, nous sommes allés aussi dans, dans une cité vraiment où apparemment c'est une cité qui était très compliquée, mais le Seigneur nous a ramenés là-bas et on a pu parler en fait, c'est-à-dire dans cette cité vraiment, c'est magnifique, le Seigneur nous a envoyé, nous a conduits par son esprit, nous a mis la pensée de monter dans un bâtiment, on est arrivé là-bas, quelqu'un a ouvert sa porte, on est rentré dans sa maison, comme nous dit la parole, on a évangélisé, on leur a prêché la parole pour qu'ils puissent comprendre ce que le Seigneur attend d'eux. Et euh, voilà, donc, euh, donc voilà, ces personnes-là a pris leur numéro et, voilà, afin de pouvoir aussi ben, continuer le travail. Continuer le travail. Et jusqu'à ce qu'ils parviennent à vraiment à, à rencontrer vraiment le, le Seigneur, en fait. Et à embrasser vraiment sa parole et marcher avec lui. Et euh, quoi d'autre? Franchement, il y a tellement de choses à dire. Nous sommes allés dans, dans une cité aussi, qui s'appelle Mortenol, là-bas en Guadeloupe. Où nous avons pu évang... et, en fait, annoncer l'évangile. Hein? Voilà, on a pu crier la parole du Seigneur. Voilà, et euh, dans, les, dans le quartier, la rue de la Croix aussi, tout ça. Donc on a parlé à un jeune aussi qui, qui a été interpellé par la parole. Juste des fois, on n'a pas des fois besoin de dire beaucoup de choses. C'est vraiment conduit par le Seigneur que le Seigneur sème ses, ses, ses, ses, sa parole. Il arrose aussi sa parole parce qu'il sait, il sait le travail qu'il a déjà fait. Donc on, on essaie de faire confiance au Seigneur. Voilà, quand il nous conduit à parler pour telle et telle personne, à crier dans les quartiers, à, voilà, à aller tel ou tel endroit. Donc voilà, j'ai pu aller aussi à Petitbourg. Et euh, à Petitbourg, ben, c'était pas prévu. Donc euh, voilà, on a, en fait, j'ai reçu la pensée et je me suis retrouvé là-bas. En allant là-bas, ben, le Seigneur m'a conduit à, à m'arrêter aussi près de la maison de quelqu'un. J'ai pu annoncer à cette personne l'évangile. Et, euh, et ensuite, le Seigneur m'a envoyé dans le centre. Et en effet, ben, vous avez pu voir la vidéo, je crois que le Seigneur voulait vraiment interpeller euh, voilà, toutes ces personnes qui, qui se disent être chrétiens, mais qui, qui pratiquent tout ce qui n'est pas marqué dans la Bible, vous voyez, et euh, je crois que le Seigneur aime beaucoup ce peuple, aime beaucoup euh, ses habitants, les habitants de la Guadeloupe, et il veut interpeller toutes ces personnes qui sont dans l'erreur, pourquoi Pour qu'elles reviennent à lui, donc le Seigneur a permis que je puisse évangéliser sur une place. Et sur cette place-là, ben, effectivement, il y, avait une, il y avait une église. Et comme par hasard, ces personnes, les personnes sortaient de l'église, vous voyez. Et euh, donc, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Donc, voilà, l'évangile a été annoncé. Pourquoi C'est quoi le but Ce n'est pas de condamner les, les hommes, mais de condamner les œuvres des ténèbres, les œuvres qui pratiquent, surtout qui se réclament d'être chrétiens. Donc, donc c'est comme ça, le Seigneur aussi permet que l'évangile leur soit annoncé pour qu'ils puissent sortir de ces œuvres mortes et revenir au Seigneur. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai vu à petit bout, j'ai vu deux personnes hein, qui sortaient de l'église, qui étaient très interpellées par la parole. Et une dame notamment qui m'a posé des questions, tout ça, et euh, un monsieur aussi qui, qui voit, en fait, qui réalisait en vrai que c'était vrai, qu'il qu allait, qu allait à l'église, mais qui en fait, il, il, il se rendait compte de tout ce qui se passait en fait dans l'église et que ce n'était pas en accord avec la parole et il hochait de la tête en entendant la parole. Donc voilà. Et, euh, frères et sœurs, rassurez-vous, nous ne condamnons personne. Au contraire, le message de l'évangile est là pour ramener les hommes et c'est par la repentance qu'on vient au Seigneur. Et la repentance c'est quoi? C'est de se rendre compte de son état. Donc on ne peut pas se rendre compte de son état si nos œuvres ne sont pas dévoilé, vous voyez, et euh, on peut prendre exemple, beaucoup d'exemples dans la Bible, de Jean-Baptiste, de Pierre, de Yeshua, de, de et on voit que Pierre même, ça avait dit quoi, il disait en fait euh, aux Galiléens, hein, aux 120 Galiléens, il disait que, il disait que voilà, vous avez tué en fait le Seigneur de gloire, vous l'avez tué, donc le Seigneur, en fait, Pétrus par là, Pierre dénonçait les oeuvres, du, du, les oeuvres en fait, que les humains avaient faites, sans les condamner bien sûr, mais ils étaient condamnés par rapport aux actes qu'ils avaient posés. Et en étant condamnés, ils ont demandé à « Que ferions-nous » Pourquoi Ils se sont rendus compte de leur état, ils, ont, ils se sont rendus compte que là, ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc voilà, quand on dénonce les œuvres des ténèbres, c'est pour que les hommes se rendent compte que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Et pour cela, je donne un témoignage. Un jour, le Seigneur me poussait à crier quelque part, voilà, dans une rue. Et je ne voyais personne, mais je sentais que, voilà, l'esprit du Seigneur me poussait à crier. Je me suis mis à, à, à annoncer l'évangile, et en annonçant l'évangile, je me suis retrouvé à dire, « Toi qui es dans ta chambre, tout ça, et, euh, et qui fume la cigarette, le Seigneur veut te délivrer, veut te sauver, et tout ça, je ne me rappelle plus comment j'ai dit ces choses. » Et il s'avère que quelques jours après, je, ce monsieur qui était dans sa chambre, justement, il y avait un monsieur dans sa chambre, et qui n'en avait marre avec la cigarette, parce qu'il a découvert, je crois qu'il avait, je ne sais plus, si, une maladie à cause de la cigarette, je crois, je ne me rappelle plus. Et il voulait vraiment arrêter. Et euh, ce monsieur est venu me voir, il m'a dit, pourtant c'est un musulman, hein, il m'a dit, ce que vous dites là, c'est la vérité. Et euh, je sais que c'est la vérité. Et euh, voilà que vous dites, parce que vous êtes passé en bas de chez moi un jour, et vous avez dit, toi, toi qui es dans ta chambre, et qui fume, le Seigneur veut te délivrer, tout ça, je ne sais plus comment j'ai parlé. Et il m'a dit que ça l'avait touché parce que parce que c'était ce qui se disait en fait dans son cœur. Il s'est senti visé, il était dans sa chambre. Et pour lui, je crois qu'il fumait même, je crois, ce jour-là, si je ne me trompe pas. Et euh, il était interpellé moi, je ne le voyais pas. Et ça l'avait touché, vous voyez, frères et sœurs. Donc tout ça pour dire que, en dénonçant les œuvres des ténèbres, celui qui veut être sauvé, eh bien, il, va, il va prendre cette parole. Il va être interpellé. L'esprit du Seigneur va travailler aussi dans son cœur. Vous voyez? Donc voilà. Donc le Seigneur nous demande d'exposer les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Il y a un travail que le Seigneur fait dans le cœur des, des, des hommes. Il est sauve, il est délivre du mal. Parce que la Bible dit que ceux qui mettent une séparation entre nous et le Seigneur, ce sont nos péchés. C'est ce le, le péché des hommes qui mettent une séparation entre eux et le Seigneur. Donc, l'homme peut prier pendant longtemps. La Bible dit que le Seigneur n'exauce pas la prière des pécheurs, frères et sœurs. Donc, que devons-nous prêcher Que devons-nous prêcher aux hommes Que le Seigneur les aime sans leur dire que les œuvres dans lesquelles ils sont le ramènent en enfer, parce que beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens. Vous voyez Beaucoup pensent qu'ils sont comme Christ. Et nous-mêmes, nous, nous nous battons tous les jours. Donc, frères et sœurs, nous nous battons contre le mal, contre le péché, frères et sœurs, tous les jours, avec la grâce du Seigneur, bien sûr. Mais eh bien, nous nous battons afin que nos pensées soient pures, que, que, que nous ne péchions pas, que nous ne posons pas d'actes contraires à la volonté du Seigneur. Et c'est par sa force que nous nous faisons. Mais pour avoir sa force, eh bien, il faut reconnaître son état. Donc, voilà, et, et voilà, nous avons vu euh, lors des conférences aussi... Vous avez beaucoup, nous avons eu beaucoup de messages encourageants. parce que Beaucoup de bien-aimés ont pu partager aussi la parole. C'est ça, hein, frères et sœurs aussi, l'évangile. Le Seigneur a mis un corps. Nous sommes membres les uns des autres. Nous avons besoin aussi de voir ce que nos frères ont dans leur cœur. Voilà, les enfants du Seigneur, ceux qui le craignent, eh bien, ils ont beaucoup de choses à dire, à partager, des témoignages qui nous encouragent, qui nous fortifient et qui nous aident euh, à être unis et... Euh, à nous perfectionner dans la foi. Et beaucoup de frères s'ont pu partager lors des moments de, de conférence comme vous avez pu le voir, et c'est vrai que nous, a, nous avons pas tout partagé, mais nous essaierons de faire certainement un, un montage et, afin que, que vous puissiez voir aussi, entendre aussi les messages qui étaient très encourageants. Voilà. Donc, nous glorifions le Seigneur. Et euh, pour sa grâce. Et euh, on voit que dans cette génération... Beaucoup lisent la parole. On a vu que le peuple entier est un, est un peuple qui, qui a des bibles chez lui, qui a, qui, chez eux, qui ont, ils, ont, ils, ont, ils ont la parole, mais c'est un peuple qui ne lit pas personnellement la parole, qui ne lit pas beaucoup la parole. Et leur foi est vraiment basée sur ce qu'ils pensent être bon. Or, le Seigneur nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, dans Romains 10, 17, et euh, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et voilà, pour avoir une foi véritable, eh ben il nous faut, il faut que notre foi soit basée sur la parole du Seigneur, sur la parole du Seigneur. Vous voyez, sur la Bible, sur la parole du Seigneur. Vous voyez, et euh, et, et que nous mettions cette parole en pratique. Et c'est ce qui manque. Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer par rapport au peuple antillais, C'est vraiment le fait de de pouvoir euh, Lire cette parole euh, personnellement parce que c'est un peuple qui fait beaucoup confiance aux pasteurs, aux, aux prophètes, aux prêtres, mais qui ne fait pas, euh, qui, qui ne met pas en fait ça, la parole du Seigneur en pratique. Vous voyez, qui ne prennent pas position réellement pour la parole du Seigneur. Donc, euh, vraiment, nous invitons ce peuple, hein, ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Si tu veux voir la main du Seigneur dans ta vie, Mets la parole du Seigneur en pratique. Voilà. Et demande au Seigneur cette force. Et il va te la donner parce que si ton cœur veut lui plaire, le Seigneur n'est pas indifférent aux prières de ses enfants. Et euh, comme il nous a envoyés chez cette dame hein, qui nous avait rien demandé, elle ne nous avait pas demandé de monter chez elle, mais le Seigneur par son esprit nous a conduits à monter au premier étage, à toquer à la porte de cette dame. Et cette dame nous a laissé entrer et nous avons pu partager la parole avec elle afin qu'elle soit éclairée et qu'elle puisse ben, empointer le chemin qui mène à la vie. Voilà. Donc c'est de mettre aussi la parole en pratique. Alléluia. Donc nous glorifions le Seigneur en toutes choses. Les trois jours de conférence se sont bien passés. Des personnes ont pris leur baptême. Euh, des personnes ont été délivrées, mes amis, délivrées euh, par le Seigneur. Voilà, d'esprits de, impurs. Tout ça parce qu'elles ont confessé leurs péchés. Donc c'est important aussi de confesser ses fautes, confesser ses péchés, parce que sinon, eh ben, le problème c'est que si on ne délaisse pas nos péchés, eh ben, on, on peut rester dans... dans, dans voilà, le Seigneur ne peut pas agir en fait, vous voyez. Quand vous venez chez un docteur, je prends un exemple terre à terre, vous venez chez un docteur, et euh, si vous savez ce que vous avez, et que vous ne dites pas au docteur ce qui s'est passé, ben, il aura du mal à intervenir, vous voyez, bien qu'il va vous obsculter. Mais il veut que vous soyez sincère. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez cette plaie? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé? D'accord. Donc là, le, ben, le docteur va pouvoir agir en conséquence. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Vous voyez? Et euh, ceux qui, qui se rendent compte de leur état eh ben, et, et qui exposent ces choses, ben, le Seigneur eh ben, peut agir en profondeur parce que c'est ça sa volonté aussi. Que nous puissions nous repentir, que nous puissions confesser nos péchés ouvertement, et les délaisser pour obtenir grâce et miséricorde, nous dit la parole d'un proverbe là-bas. Donc, euh, nous bénissons le Seigneur aussi pour cette, cette, cette, cette sœur hein, qui est revenue au Seigneur, qui avait abandonné le Seigneur, qui était retournée dans le monde, et qui a été convaincue par la, par, par la parole, et euh, qui n'a pas pu repartir chez elle sans la grâce du Seigneur, frères et sœurs. Cette sœur, vraiment, nous la saluons, et nous, nous t'encourageons à tenir encore avec le Seigneur, à tenir ferme, et, euh, et, et voilà, et à gardé vraiment cette délivrance que le Seigneur t'a accordée, ma sœur. Ça nous a beaucoup touché Et c'est une sœur aussi que nous comptons euh, prendre en charge aussi par la grâce du Seigneur. Voilà, prendre en charge parce que voilà, sa situation familiale n'est pas évidente. Mais elle a décidé de revenir au Seigneur, de confesser ses fautes et l'assemblée a prié pour elle. Et euh, nous avons prié pour elle et voilà, le Seigneur l'a délivrée. Nous glorifions Yeshua, le Seigneur, pour sa grâce. Voilà, et cette maman aussi, là, le dernier jour que le Seigneur a, a vraiment touché, le Seigneur lui a montré les choses en songe avant qu'elle vienne au programme. Et euh, quand elle est arrivée, elle a aussi exposé sa vie devant le Seigneur, devant les bien-aimés aussi, et nous avons prié pour elle, le Seigneur l'a délivrée. Je pense aussi à ce frère aussi. Donc je, veux, je tiens aussi à encourager toutes ces âmes qui ont, qui ont été délivrées par le Seigneur, et qui désirent de tout leur cœur marcher maintenant en nouveauté de vie avec le Seigneur. Nous, nous, nous vous encourageons à, à continuer avec le Seigneur et à lui faire confiance. Donc voilà. Et à prier pour nous aussi. Donc voilà. Si je peux, voilà, je pense que c'est on a fait le tour un peu. Donc euh, voilà un peu le compte-rendu de la mission. Et nous vraiment nous remercions, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, partout dans le monde, là où... Voilà, et les frères et sœurs suivent la chaîne VDN. Tous ceux qui ont prié pour cette mission, vraiment, nous glorifions le Seigneur. Tous ceux qui ont participé euh, en, donnant des, en envoyant des dons et en participant, nous glorifions le Seigneur, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés par le Seigneur. Et euh, que le Seigneur vous remplisse et que chacun puisse saisir aussi la mission à laquelle le Seigneur l'appelle. Voilà, c'est si nous partageons l'Évangile, si nous nous montrons ce que le Seigneur fait aussi. Et euh, nous témoignons de ça à travers les vidéos, tout ça. C'est pour vous montrer, en fait, que c'est possible. C'est pour montrer, en fait, aux enfants du Seigneur que c'est possible et que ce que le Seigneur aussi attend de l'Église, c'est... L'une des missions de l'Église, c'est d'évangéliser, frères et sœurs. Voilà. Et, euh, et euh, nous avons compris à travers cette mission aussi que... Vous savez, le, peuple, le Seigneur dit dans sa parole, « Le peuple qui était dans les ténèbres a vu se lever sur lui une grande lumière. Il » est, Il est question ici de Yeshua lui-même. Mais nous sommes la lumière du monde. Et la Bible nous dit qu'une lumière ne peut se cacher. Une lumière ne peut se cacher. Beaucoup parlent du fait de « Oui, il faut se cacher, il faut se cacher. » Frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes cachés en Yeshua. Mais nous ne sommes pas cachés aux yeux du, du, des, des hommes, parce que le Seigneur veut que nous puissions témoigner de lui. Que nous puissions témoigner de, de ce qu'il fait dans nos vies, afin que les hommes soient touchés. Parce que si c'est pas nous qui, si c'est pas l'église véritable qui sort, mes amis, ce sont des loups qui vont sortir. Ce sont des loups et qui vont attraper les brebis du Seigneur, frères et sœurs. Donc, nous qui avons la vérité, le Seigneur nous demande aussi de nous lever et de faire les choses, de, eh bien, de, de, de, de, de témoigner du de, témoigner de lui selon la, les dons qu'il nous a donné, la capacité qu'il nous a donné de le faire. Je vous assure, je me rends compte que nous avons beaucoup de trésors en nous. Le Seigneur nous a mis beaucoup de choses en nous, frères et sœurs, et il est temps pour l'Église de se lever. S'il y a un message qu'on a reçu du Seigneur, c'est vraiment ça. L'Église doit être dehors pour porter, mes amis, la honte du Seigneur, mes amis. Ce n'est pas moi qui le dit dans Hébreu 13. Et euh, on peut le prendre avant de terminer. Hébreu 13. Et voilà, treize donc. Alors, voilà. Donc la Bible nous dit au verset 12, c'est pourquoi aussi Yéhoshua, afin de sanctifier le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous voyez Donc Yeshua, notre modèle, il a souffert hors de la porte. Et quand on parle de hors de la porte, on parle de hors de Jérusalem, qui peut représenter aussi nos rassemblements, là où on aime notre confort en fait en vrai. Et le Seigneur veut qu'on sorte, en fait, de notre confort. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les ténèbres que la lumière doit briller. Et nous, chrétiens, j'ai remarqué que les hommes construisent de grands entrepôts, construisent de grandes églises pour rester entre chrétiens et pour regarder faire le pasteur. Vous voyez? Et, euh, et on voit que Yeshua, hein, qui était Yeshua homme, disait que son père travaille et lui aussi il travaille. Vous voyez, son père travaille et lui aussi travaille. Et Yeshua est le modèle de l'Église. voyez, c'est lui le modèle de l'Église. Voilà. Nous n'en ne, nous, nous disconvenons pas que chacun a reçu des dons spécifiques. Voilà, pour le bon fonctionnement de l'Église également. Mais nous avons remarqué que les chrétiens aiment rester entre eux plutôt qu'aller vers ceux qui ont besoin de nourriture, et quand on voit la marche du Seigneur, on voit que c'était une marche qui était hors du camp, dans le sens où euh, ben, le Seigneur n'était pas tous les jours, tout le temps dans les synagogues. Il passait dans les synagogues, mais il était plutôt dehors, quand on voit la quasi-totalité du temps du Seigneur, il était dehors, donc il était dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait sauver les, les âmes. Vous voyez? Et c'est ça la mission de l'Église. Et euh, comme je disais euh, tout à l'heure, dans le témoignage, la mission, en fait, de, de l'Église, en fait, c'est tout le temps, c'est tous les jours. C'est pas le fait d'attendre un jour bien précis où des gens partent dans un pays pour, pour qu'on puisse être en mission. Tous les jours, il faut que nous soyons conscients que nous sommes en mission, en fait, là où nous sommes et là où le Seigneur nous envoie. Et euh, le Seigneur, il faut, voilà, le Seigneur nous donne, en fait, la sensibilité à son Esprit pour pouvoir faire les choses. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens eh bien, la plupart d'entre nous sont endormis. Et voilà comment on va se retrouver, on va se retrouver, on va préférer se retrouver un dimanche entre frères et sœurs. On va préférer, voilà. On a une vie, en fait, comme les gens du monde, comme les religieux. La semaine, on travaille. Le soir, on va dormir. On se réveille le matin. Et le dimanche, on va à l'église et rebelote. Et on pense que c'est comme ça que nous irons au ciel, frères et sœurs. Non. Il y a un travail que le Seigneur attend de son Ecclésia. Donc il dit au verset 12, c'est pourquoi aussi Yeshua, afin de sanctifier le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors de la porte. sortant donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre. Donc là, la Bible nous dit de sortir hein, hors du camp. Vous voyez? C'est terrible, hein, frères et sœurs. Donc de sortir de notre religiosité, de sortir de, de, nos, de nos rassemblements intempestif, voilà, et, mais qui ne produit pas en fait la vie, qui ne produit pas le feu du réveil, qui ne produit pas, mes amis, le fait que toi, tu, au final, tu es bâti et que tu puisses aller faire ce que le Seigneur te demande. Voilà pourquoi ben, le Seigneur lui-même, ben, le, les disciples le suivaient et on voit que le, le, le Seigneur lui-même envoyait les disciples, vous voyez, donc il, il communiquait en fait ce feu aux disciples, il communiquait cette vision aux disciples en fait d'aller vers les villes, d'aller. Vers les, les, les personnes qui ont besoin, ceux qui souffrent, ceux qui, ont, ceux qui sont paralytiques, ceux qui sont. Toutes ces choses, vous voyez Et allez, en fait, c'est-à-dire répandre le royaume du Seigneur. Allez parler de la bonne nouvelle de l'évangile. Allez guérir les malades. Allez, vous voyez, allez. Le Seigneur n'a pas dit rester. Le Seigneur n'a pas dit aux gens aller à l'église. Le Seigneur n'a jamais dit aller à l'assemblée. Il a dit allez, vous voyez Allez prêcher l'évangile. Vous voyez Allez annoncer la bonne nouvelle. Le aller, frères et sœurs, c'est pour toi, que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans, euh, euh, 5 ans, frères et sœurs, alléluia, même les enfants, mes amis, parlent du Seigneur. Et il a dit si vous, s'ils si ne parlent pas, les pierres crieront. Donc le Seigneur aussi s'est réservé aussi des gens dans les derniers temps, parce qu'il savait que ses enfants allaient se refroidir, ses enfants, mes amis, ne, ne, ne, ne, ne voudront plus annoncer l'évangile. Donc il a préparé des pierres aussi pour faire son travail, frères et sœurs. Waouh, des personnes rejetées, des personnes qui vont nous devancer dans le royaume. Je vous dis la vérité. Moi-même, je me mets dedans. Ah, je vous dis, parce que le Seigneur a tout prévu. Donc, si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera quelqu'un d'autre. Ah oui, comme dans, dans, dans Esther là-bas, vous voyez, Vashti avait refusé, eh bien, ce sera quelqu'un d'autre que le Seigneur va employer. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite vraiment un bon courage. Et euh, soyez encouragés, les frères et soeurs de la Guadeloupe, Martinique, que le Seigneur vous fortifie et euh, la Bible nous dit d'être bouillants pour les choses du Seigneur, que le Seigneur nous donne la force encore pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Voilà, au nom de Yeshua de Nazareth et euh, nous, nous vous encourageons à continuer le travail dans l'évangélisation, dans la prédication de l'évangile et euh, dans l'enseignement dans le nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia.